Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma sélection des top 5 meilleures unités du codex Tyrannide. Avant de commencer cette vidéo, pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner et activer la petite cloche des notifications, à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord. C'est parti pour la vidéo Alors, ce podcast fait suite déjà à un premier classement autour du codex Space Marines, un deuxième autour du codex Necron. Bientôt, vous allez en découvrir de nouveau. Suite à un vote déterminé sur YouTube par vous, les abonnés de Creative Wargame, vous avez choisi la faction Tyrannide et je vais donc vous proposer ma sélection. Des meilleures unités de ce codex. Je crédite euh, ma pote aimée sur ce classement puisqu'elle m'a aidé à effectuer eh bien euh, euh, cette petite analyse pour déterminer quelles étaient les meilleures unités ou les plus pertinentes du moins sur le format de jeu actuel. Nous allons déjà recontextualiser un petit peu ce codex. Le codex est relativement vieillissant. Euh, outre le fait qu'il ait subi des facs pendant la durée de la V8, il est sanctionné évidemment par un chapter approved euh, compendium des, nouveaux, des nouvelles valeurs en point de la V9. Donc ça, euh, vous référez maintenant bah, à ce document-là pour retrouver la valeur en point de vos unités et non pas celle qui est affichée à la fin de votre codex puisque ce n'est plus valable. Et surtout, le codex s'est vu... Euh, Voir l'ajout d'un supplément psychique Awakening dans lequel on retrouve de nouveaux stratagèmes, de nouveaux sorts ainsi que la possibilité de crafter vos propres flottes ruches avec euh, différents euh, types de traits que vous décidez de mettre. On retrouvera aussi la capacité d'adaptation physiologique sur le supplément psychique Awakening qui va vous permettre de buffer des unités. Alors, première unité de ce classement, donc à la cinquième place, je vais mettre les Gaunts. Oui, vous avez bien entendu les Gaunts. Les Gaunts, c'est ni plus ni moins qu'une unité de troupes que vous allez pouvoir jouer de façon massive pour un coup en points relativement léger, qui vont pouvoir très très bien euh, s'adapter euh, au format euh, de, du nouveau test de morale et d'attrition via le fonctionnement euh, de leur synapse, qui fait qu'ils ne testent pas au moral tant qu'ils sont dans l'aura eh d'une figurine synapse, ce qui en fait euh, une unité avec un fort potentiel euh, de résilience sur cette euh, mécanique de jeu-là qui aurait pu leur faire défaut au vu euh, bah, du grand nombre de modèles dans une unité et euh, bah, des, des faibles caractéristiques qu'elles ont. Le côté synapse va rendre cette unité intéressante parce que euh, vous allez outrepasser en gros les règles qui pourraient vous mettre en défaut sur les phases de morale. Deuxième point qui font des Gaunt une très bonne unité, eh bien euh, ça va être le fait d'être sur des socles de 25 mm. Donc des socles de... de voilà, des petits socles. Hein, vraiment, c'est les plus petits socles qu'on trouve sur le jeu Warhammer 40 000. Euh, ce qui est bien notamment pour... La notion de cohésion d'unité, de Warhammer 40 000, puisque... Quand votre unité dépasse 10 figurines ou plus, vous devez toujours avoir euh, eh bien, euh, un modèle en cohésion d'unité de deux autres modèles. Modèles, hein, on, prend, on veut dire figurines. Euh, et c'est souvent un peu plus problématique pour les unités qui ont des gros socles. Parce que euh, parce que bah, du coup, on, on a une empreinte au sol qui est plus compliquée à maintenir. Alors que euh, jouer euh, bah, des petits socles de 25, on va pouvoir globalement et commencer à étendre des cordons sans perdre euh, sa cohésion d'unité. Ce qui est très bien. Donc dans ces deux aspects-là déjà, euh, l'unité de Gaunt euh, s'en sort bien, je rajouterai évidemment à mon analyse que le Gaunt ne se joue pas par pack de 10, mais bien par pack de 30, c'est ça vraiment qui les rend intéressants. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que les packs de Gaunt vont avoir un seul et unique but, ça va être de contrôler la map et surtout euh, eh bien de faire une zone d'interdiction à l'adversaire. Notamment pour toutes les unités ou armées qui sont beaucoup basées sur le mot-clé Fly. On passe par exemple, on pense par exemple aux vétérans d'assaut avec des jump packs ou alors avec des unités qui peuvent survoler vos cordons ou vous traverser vos lignes. Là, les Gaunts vont avoir cette capacité à la fois de contrôler les objectifs puisqu'ils sont super opérationnels étant un slot troupe. Et en plus, ils vont pouvoir aussi s'étendre sur la map empêchant votre adversaire eh bien, de venir passer par-dessus vos lignes, contrôler des cartes de table... Euh, venir en frappe en profondeur donc vraiment toute cette notion de géométrie autour du jeu elle est euh, assez bien synergisée autour des gaunt alors J'illustre mes propos avec les Gaunt parce que dans cette notion-là, ce sont les moins chers en coût en points. Évidemment, des unités comme les Orma qui ont un mouvement plus grand mais un point supplémentaire de valeur sur leur coût par figurine est tout aussi pertinent. Ou encore, on peut prendre euh, l'exemple des unités des, des Gargouilles hein, qui va pour encore un point supplémentaire de plus que l'Orma euh, va pouvoir avoir le mot clé vol et bouger encore plus loin. Le Gaunt me paraît le meilleur rapport qualité-prix dans la mission qu'on donnera à cette unité, c'est-à-dire contrôler la map. Euh, et, euh, et puis, elle est euh, elle est un bon contre, on va dire, sur des unités d'élite qui vont avoir tendance, je pense notamment aux Custodes, aux Death Guard, qui vont avoir tendance à avoir peu de figurines à poser sur les objectifs. Eh bien, euh, des gros packs de Gaunt, certes, qui vont mourir, vont quand même toujours avoir la faculté de poser plus de figurines sur les objectifs. Euh, donc euh, voilà, une très bonne unité qui euh, tire son épingle du jeu, notamment avec des constructions listes autour eh bien de figurines de tir qu'on va aborder dans stop d'ailleurs, puisque ça va permettre d'avoir une masse de gaunt imbuvable à jeter sur la map pour contrôler les objectifs et bloquer votre adversaire pendant que la gunline derrière avoine sur toute la table. Quatrième unité de ce top, c'est le Lictor. Alors, le Lictor s'inscrit un petit peu dans la même dynamique euh, que l'utilisation des gones, c'est-à-dire on est vraiment sur une unité de scoring. Et euh, pour le coup, celle-ci ne va pas avoir pour lui, on va dire, euh, la masse de points de vie avec l'ignore moral et le contrôle de la map, mais plutôt euh, l'aspect euh, flexibilité tactique, puisque c'est une figurine. C'est une figurine unique qui coûte 35 points, qui a la capacité de frapper en profondeur. Donc le fait d'avoir un socle qui frappe en profondeur, c'est ultra pratique parce que votre adversaire aura toujours du mal à quadriller la totalité de la table et à vous empêcher de poser votre petit socle à l'endroit où vous voulez le mettre puisque c'est là toute l'utilité du Lictor, c'est de pouvoir frapper en profondeur eh bien dans des quarts de table euh, pour bah, scorer sur cet objectif-là secondaire ou alors tout simplement de, ou en plus d'ailleurs, ça s'additionne hein, évidemment, de venir soit dans la zone de déploiement de votre adversaire, soit dans le centre de la table ou même dans votre zone de déploiement pour déployer les brouilleurs. En bref, le Lictor, c'est une figurine qui coûte 35 points, qui peut frapper en profondeur et qui va vous permettre de rentrer de nombreux points de victoire ou de complémenter des points de victoire de secondaire que vous avez déjà commencé, tels que les brouillères ou les cartes de table, pour un coût d'échange de, de ressources très minime puisqu'il ne coûte que 35 points. Troisième unité dans mon top des unités tyrannides, ce sont les zoanthropes. Les zoanthropes sont euh, une unité que j'aime beaucoup. Moi, j'ai eu tendance à beaucoup jouer euh, quand on le pouvait. Euh, ça, ça, ça sont... Son QG, euh, on va dire, de prédilection, c'est-à-dire le neurotrope. Le zoanthrope, qu'est-ce que c'est C'est une escouade de, de gros cerveaux, hein, qui a le mot-clé vol, euh, qui ont euh, pour seul but de distribuer de la mortal wound, de la blessure mortelle, puisqu'ils ont la capacité, lorsqu'ils sont 6 dans l'escouade et qu'ils font un châtiment, de faire euh, D3 plus 3 blessures mortelles quand ils sont entre 4 et quand ils sont 4 ou 5 vous faites D3 plus D3 blessures mortelles et quand ils sont 3 bon, bah, vous faites un châtiment normal donc c'est une unité qui est intéressante de par sa létalité en blessures mortelles et on voit très vite que euh, en termes de game autour du jeu ça s'installe plutôt bien puisque il euh, y a des unités qui sont vraiment résilientes à toute la saturation de tir avec les ignores PA qui vous obligent à blessé sur du 4+, etc. etc Là, pour le coup, euh, la blessure mortelle vient vraiment contrer ses mécaniques de défense et, euh, et ça fait de l'unité de Zoanthrope une unité intéressante, d'autant plus que euh, chaque figurine, donc vous pouvez les jouer par 6, et chaque figurine a un profil d'endurance 4 et une invulnérable à 3+, avec 3 PV, donc ce qui veut dire que euh, ça en fait une, une unité quand même assez résiliente euh, avec des petits tricks de jeu que vous allez pouvoir utiliser en mettant, et eh bien, évidemment, les neurotrope caché derrière une ruine et en, en, à en sortir un seul et lui faire euh, eh ben, caster le sort pour que ce soit lui qui jette le smite et qu'il soit le, le seul figurine ciblable de l'unité. Et une fois que l'on vous tire dessus, vous enlevez cette figurine qui est visible, et vos Neurotropes repassent en mode caché derrière un décor. Ça, c'est des petits tricks de jeu qui sont intéressants. Euh, ça fait une belle unité, très clairement. Euh, c'est une unité qui est Psyker en plus, qui va pouvoir euh, qui va pouvoir bénéficier des sorts euh, des disciplines Terranide. Je le mets donc, je mets cette unité dans mon top. À la deuxième place de mon top unité tyrannide, on arrive sur du gros, sur de l'exocrine. Euh, cette figurine très charismatique du codex tyrannide, euh, de par en fait sa représentation d'une grosse bestiole. Et, euh, et on aime ça quand on joue tyrannide, on n'a pas envie de jouer que de la masse de gonte, on a envie aussi de jouer des grosses bébêtes. Là pour le coup, l'exocrine, euh, dans un point de vue figurine et modélisme, représente tout à fait ça. En termes de jeu, elle est super intéressante. Depuis, on va dire, le Psychic Awakening pour deux raisons, puisqu'elle va avoir accès à un stratagème qui va lui permettre eh bien euh, d'utiliser son potentiel au max, puisque le défaut de l'exocrine est que dès qu'elle bouge, en gros, elle ne, elle ne gagne pas la capacité de doubler son nombre de tirs, donc elle reste à 6 tirs et non euh, et non 12 et donc ça euh, ah, forcément bah, c'est pas drôle euh, donc ça déjà c'est une très bonne chose euh, d'avoir un stratagème qui va vous permettre de contrer ça et de systématiquement et eh bien de pouvoir potentiellement jouer un premier tour en rétention de cacher votre exocrine si vous le souhaitez et de la sortir de bah, d'une ruine qui la cache utiliser votre stratagème et tirer à full potentiel donc ça c'est une très bonne chose. Autre euh, bon, euh, on va dire bon bonus, c'est que bah, si vous la jouez en chronos, forcément, et que vous utilisez Stratagème, vous allez regagner la relance d 1 à la touche, puisque vous êtes considéré comme n'ayant pas bougé, puisque en chronos il ne faut ne pas bouger pour avoir la relance d 1 à la touche, ce qui fiabilise bien votre G. Ça c'est une très bonne chose. Et ensuite, euh, l'exocrine est un et on va dire un, un excellent réceptacle au sort chronos, puisqu'elle a sur son profil de base une, une CT à 4+, plus, et lorsqu'elle n'a pas bougé, elle passe à 3+, plus. évidemment, lorsque vous utilisez le stratagème, vous n'êtes considéré comme n'ayant pas bougé, donc vous êtes sur une CT à 3+, plus, enfin vous êtes sur un plus 1 pour toucher, et du coup, ça majore très très bien le nouveau sort chronos, qui vous dit que vous générez des touches supplémentaires sur des euh, 6 à la touche, il n'y a pas le terme 6 non modifié, c'est-à-dire que lorsque vous passez un plus 1 à la touche, vos 5 deviennent des 6. Donc lorsque vous passez le sort chronos sur cette figurine-là avec le stratagème ou alors sans avoir bougé, vous allez générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Ce qui fait que cette figurine-là touche à 3+, génère des touches supplémentaires sur du 5 et du 6 et en plus relance les 1. Vous avez 12 tirs de force 7p1-3 qui fait 2 damage flat. Et vous avez potentiellement un stratagème qui va vous permettre de passer à 3 damage flat si toutefois vous avez vraiment une grosse figurine à tuer. Je trouve que l'exocrine est très létale, qu'en plus elle est résiliente puisque c'est quand même un, un gros sac de 14 PV en durant suite à 3 plus de sauvegarde. Donc c'est une figurine qui est résiliente et qui se tombe pas non plus comme ça. Donc, euh, en tout point, cette figurine est bonne, elle ne coûte pas trop cher, elle est même très abordable en termes de points pour la létalité qu'elle va imposer sur le champ de bataille. Elle est donc deuxième de mon classement, juste avant les numéros 1, à mon sens, c'est les Hive Guard bien que euh, les deux unités, hein, l'Exocrine et hive Guard, se tiennent, on va dire, euh, se tiennent à dragée. Euh, pourquoi les Hive Guard, à mon sens, sont euh, au-dessus euh, Tout simplement pour le fait eh d'ignorer les lignes de vue et d'ignorer les couverts. Alors, les Hive Guard, euh, c'est un profil de tirant des ruches, si je ne dis pas de bêtises en français. Euh, donc, c'est un, pro un profil de figurine qui est intéressant, qui est assez costaud. Euh, surtout, ce qu'on va apprécier, c'est leur arme qui permet de tirer sans ligne de vue à force 8 à moins 2 ignore les couverts le seul on va dire Désavantage, c'est évidemment le D3 damage auquel on aurait prof... on aurait préféré un damage de fixe maintenant c'est compensé par le fait que pour deux points de com vu que c'est une unité d'infanterie, vous allez pouvoir tirer une deuxième fois ce qui veut dire balancer 24 tirs encore une fois, si vous voulez jouer en chronos vous allez et que vous n'avez pas bougé vous allez toucher à 3+, relance D1 et si vous avez décidé euh, d'utiliser le sort chronos sur eux vous allez générer euh, eh bien des touches supplémentaires sur du 6, bah, sur deux phases de tir, vous avez statistiquement au moins 4 touches supplémentaires et pourquoi pas parfois plus grâce à la reroll des 1. Donc c'est tout bénef. Ce qui en fait aussi, à mon sens, une très bonne unité, c'est sa capacité d'adaptation à la game puisqu'on voit que les tables sont plus petites, donc leur portée de 36 pouces est très difficile à outrange. De plus, la force 8 et la PA euh, moins 2 ignore couvert en font un. Très bon tueur de Marines, le Marines étant quand même une figurine de prédilection euh, dans la méta. Donc euh, donc voilà, c'est une figurine qui, qui tue bien du Marines euh, et que vous allez pouvoir garder planqué toute la partie et tambouriner sur toute la table et créer des zones d'interdiction sur des objectifs. Euh, c'est une très bonne unité, très létale. Encore une fois, je conseille de la jouer en chronos tout comme l'exocrine. Voilà, j'ai fait le tour de mon top 5 des unités. Évidemment, euh, selon les constructions de listes, on va pouvoir peut-être se pencher plus sur, euh, pourquoi pas, le Swarmlord et des Gen Stealers, bien qu'à mon sens, ce ne soit pas euh, le plus efficace ou le plus performant sur les tables de jeu actuellement, ou pourquoi pas des listes autour de grosses bêtes telles que les Carnifex ou Tyrannofex. Je vous laisse mettre votre top à vous dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, les amis.